Alors, en tant qu'étudiant, tu as la possibilité d'avoir accès au bilan de santé entièrement gratuit qui est proposé au centre d'examen de santé à Chambéry. Donc, tu peux prendre rendez-vous en ligne soit par, par téléphone ou par mail. Et euh, tu peux aussi te rendre directement à l'accueil du CES, donc, qui se situe 410 Faubourg Montmélian à Chambéry. C'est l'occasion de faire un check-up global euh, sur euh, ta santé en général. Donc tu peux très bien avoir accès à euh, des analyses d'urine, euh, des tests VIH, euh, faire le point sur ton alimentation, ton sommeil, faire des prises de sang, etc. C'est vraiment un check-up global qui permet de faire le point sur ta santé et éviter des éventuels euh, risques. Donc voilà, c'est bien sûr entièrement gratuit et proposé par l'assurance maladie pour tous les étudiants. Pour les soins dentaires, l'assurance maladie propose aux étudiants de 18, 21 et 24 ans des rendez-vous gratuits, c'est ce qu'on appelle le programme MT Dent. Donc en fait, un mois avant euh, tes 18, 21 ou 24 ans, tu reçois un formulaire par courrier ou bien alors euh, sur ton compte Amélie. Ce formulaire, il faut l'imprimer, le compléter et ensuite tu vas directement chez le dentiste de ton choix avec ce formulaire et ta carte vitale. Tu bénéficies euh, du rendez-vous gratuit remboursé par l'assurance maladie et des éventuels aussi soins qui en découlent. Ces soins seront gratuits également. Alors en ce qui concerne le dépistage des cancers, effectivement les étudiantes à partir de 25 ans sont aussi concernées puisque c'est l'âge à, à partir duquel on va recevoir euh, une lettre d'invitation du CRCDC. Alors le CRCDC c'est la structure qui est en charge des dépistages des cancers sur la Savoie et la Haute-Savoie et donc euh, ils vont directement adresser une lettre d'invitation à réaliser un examen euh, de prévention. Cet examen c'est un frottis. Alors il peut être réalisé par plusieurs professionnels de santé, euh, le gynécologue certes, mais pas que. On a aussi euh, des sages-femmes et des médecins généralistes qui sont tout à fait habilités à faire ce frottis de dépistage. Euh, le frottis et euh, son analyse sont pris en charge entièrement par l'assurance maladie, donc euh, tu n'as rien à débourser. Et surtout ce geste peut te sauver la vie. Donc euh, à partir de 25 ans, tous les 3 ans, euh, je t'invite à réaliser ce frottis de dépistage. Tu peux bénéficier euh, sur le site euh, de l'université euh, du service santé étudiant. Euh, dans ces cas-là, c'est très simple. Tu contactes l'assistante sociale ou l'infirmière euh, de l'université et tu peux bénéficier euh, de petits soins, mais aussi de dépistage pour euh, les infections sexuellement transmissibles, même un dépistage bucco-dentaire et même parfois une vaccination. Comme ça, tu peux profiter de tes études tout en prenant soin de ta santé.